Bonjour <rire> Bonjour Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui on est au Gros du Roi, c'est à côté de Montpellier, donc c'est dans le cadre d'une journée presse. Pour mettre en avant, j'agis pour la nature. Ce site en fait permet de mettre en relation des associations et des bénévoles, donc ça peut être vous, euh, partout en France, pour remplir des, des missions assez variées de courte ou de longue durée. Donc on est sur une bête bête, un petit 8 kilos. Un petit huit kilos. Oh non non non. Allez oh. Elle tape des mains. Elle est en concert. Non. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle refuse Ça, c'est un test pour voir si t'es prêt à avoir un enfant. Franchement, j'ai bien frotté. On vient de me donner la mission d'aller récupérer une crotte de tortue. C'est parti Attention, attention Et c'est ainsi que sont produits les Vitabix. Ah oui. On va être contente. Hein. Mais, Mais reste jamais en... Non, euh, bien, oui. Ah ouais, c'est donc... vrai. Trop bien. Si vous avez du temps libre cet été, n'hésitez ben, pas à aller sur le site J'agis pour la nature parce qu'il y a vraiment plein de petites missions et il y en a certainement autour de chez vous.